Le premier sujet que l'on aborde aujourd'hui, c'est les ressources numériques, puisque c'est vrai qu'avec la fermeture des bibliothèques, vous avez été nombreux à souhaiter donner accès aux ressources pour les usagers déjà abonnés. Mais dont l'abonnement arrivera à échéance et que vous ne pouvez pas forcément renouveler via le SIGB. C'était une des premières questions. Et puis aussi ouvrir à des usagers qui ne sont pas abonnés, mais qui pourraient donc s'inscrire sans compte SIGB, mais accéder quand même aux ressources publiques. Donc il y a un tutoriel qui a été mis en place sur le Wikiboke. C'est celui qui s'affiche actuellement à l'écran et qu'on va suivre pour également ce webinaire. Donc euh, l'intégralité hein, de la documentation vous la retrouvez ici et vous pourrez la retrouver pas à pas, mais c'est vrai que euh, une petite présentation en vidéo des fois ça facilite euh, un petit peu les choses. Donc il y a euh, deux euh, besoins euh, qui peuvent euh, se manifester, voire se cumuler. Euh, le premier donc euh, c'est permettre l'accès aux ressources pour des abonnements échus, donc qui en plus recroise donc euh, euh, une modification qui a été faite dans Bokeh. Euh, il y a en quelques semaines, euh, qui euh, l'accès aux ressources numériques passe bien par la gestion de groupe. Euh, donc, J'ai remis les liens également hein, dans le doc Wiki vers l'ensemble des ressources, euh, et que euh, cette gestion de groupe euh, intègre maintenant une notion de compte actif, pour pouvoir limiter justement les ressources numériques aux abonnements valides, ce qui est le mode de fonctionnement euh, normalement naturel avant effectivement le confinement et donc il y a de fortes chances d'être en place actuellement sur vos bases. Donc j'ai une base de démonstration bokeh que je vais utiliser ici. Euh, donc la première chose euh, à faire, si je veux euh, donc, donner l'accès aux ressources numériques à des utilisateurs qui euh, n'ont plus un abonnement valide, c'est d'aller dans le back-office, bien sûr. Donc, je rentre avec mes identifiants d'administrateur et d'aller dans la gestion de groupe qui se trouve dans la partie administration du portail, voir si euh, j'ai bien effectivement... Un groupe abonné CGB, alors ce qui est souvent le cas. Hein, donc, au niveau euh, ici, alors je vais réduire un peu la fenêtre, pardon, ça sera plus confortable pour tout le monde. Au niveau euh, général, j'ai bien un groupe abonné. Alors, il peut s'appeler abonné, abonné CGB, selon ce qui avait été paramétré initialement hein, dans votre base. Ce groupe, je vais l'éditer. Et je vois effectivement qu'il s'agit d'un groupe abonné dynamique, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur un filtre pour pouvoir constituer le groupe. Et au niveau des filtres, ce que je lui ai demandé, c'est donc de donner un accès aux abonnés SIGB, toutes bibliothèques confondues, donc toutes les bibliothèques du réseau. Donc, ça veut dire également que si vous êtes dans le cadre d'un réseau, vous avez peut-être limité l'accès aux ressources numériques pour une bibliothèque. Et si vous souhaitez le libérer sur tout le réseau, il suffit de le mettre sur toutes. Et donc, tous les abonnés auront accès, quelle que soit leur bibliothèque de rattachement. Et dans un mode, je disais, normal et logique, hors confinement, on accorde l'accès aux ressources numériques que pour les abonnés qui ont un abonnement valide. Donc déjà, si vous voulez faire sauter ce verrou, alors moi, je suis sur une base de démo, donc j'en ai que 36 d'abonnements en cours. Forcément, j'ai pas un SGB très vivant derrière. Donc là, si je décoche cette fonction et que je valide, mon groupe va se reconstituer voilà, à partir des critères que j'ai donnés. Et là forcément, je ne suis plus du tout sur le même chiffre sur ma base de démonstration, je passe à 8271 comptes. Donc là j'ai ouvert l'accès à un certain nombre de ressources et de droits qui sont définis dans cet onglet. Donc là, mes abonnés CGB, abonnement euh, valide ou pas, et euh, abonnement échu, ont le droit, alors de suivre une activité actuellement, ça va être un peu limité, ça c'est sûr, mais surtout d'accéder aux ressources numériques que j'ai. Donc, selon les abonnements au bouquet que vous avez pris, selon les connecteurs que vous avez dans le vous allez avoir ces ressources qui vont apparaître dans le back-office. Par exemple, sur cette base, je n'ai pas RTVOD, mais si vous avez RTVOD, vous verrez apparaître la petite encoche. Donc là, toutes les personnes qui ont un compte avec une carte et un mot de passe, même si l'abonnement n'est pas valide, ont accès aux ressources numériques. Donc ça, c'est ce qui est décrit ici. Et puis, si vous n'avez pas de groupe abonné, CGB, dynamique qui est déjà dans votre base, j'ai aussi décrit dans le wiki comment constituer ces groupes. Donc, vous retrouvez l'ensemble des, des onglets que je viens de décrire et l'ensemble de ces étapes. Au niveau euh, des groupes, ce qui peut se passer aussi, euh, que je n'ai pas forcément précisé euh, dans la documentation, euh, c'est parfois vous avez des groupes d'abonnés CGB, mais que vous avez euh, souhaité utiliser pour les lettres d'information et les newsletters. Donc n'hésitez pas à refaire un groupe spécifique euh, si vous souhaitez euh, euh, différencier ce qui est accès aux sources numériques et euh, le fait de recevoir une newsletter. Donc le deuxième aspect qui peut être donc utile, c'est d'ouvrir l'accès aux ressources à des usagers qui ne sont pas inscrits, donc qui n'ont absolument pas de compte dans le SIGB. Donc la première chose à bien différencier, c'est que je ne parle pas de la préinscription en ligne ici. Donc c'est tout à fait séparé de la fonction préinscription en ligne qui est disponible sur COA et sur Nanook. C'est une inscription de compte invité, qui est interne à bokeh et qui est tout à fait distincte de l'usage SIGB. Donc, si vous avez de la préinscription en ligne, que vous avez déjà mis en place au niveau de votre SIGB, vous n'aurez peut-être pas besoin de cet accès usager non inscrit. Par contre, ça nécessite effectivement d'avoir accès à votre SIGB pour pouvoir valider les préinscriptions. Donc, si vous êtes justement dans un cas de figure où vous ne pouvez pas accéder à votre SIGB ou vous ne pouvez pas gérer des préinscriptions avec votre SIGB, c'est la solution qui va vous permettre de libérer les ressources numériques au moins le temps du confinement. Donc, c'est d'utiliser la fonction inscription en ligne qui est, donc, comme je le disais, propre à Bokeh. Donc, là, on va voir comment ça se génère. Donc, la première étape c'est d'aller vérifier que les inscriptions en ligne sont possibles, puisqu'il y a en fait une variable, qui est nommée ici, hein, « Interdire enregistre utile euh, », utile, qui, euh, justement, euh, si elle est cochée, empêche euh, l'accès au formulaire d'inscription en ligne. Donc la première chose à vérifier, c'est au niveau donc, des variables, alors, petite astuce, hein, quand vous ne savez plus où se trouvent des éléments du menu, vous pouvez aussi aller rechercher directement « Variables ». Et là, mon menu se limite à ce que j'ai recherché. Donc là, dans les variables, je vais rechercher la hop, variable qui est ici. Alors, je peux la copier-coller. Bon, là, j'ai vu qu'elle commençait par « Interdire ». Donc là, c'est pareil. Il y a un outil de recherche pour pouvoir rechercher « Interdire ». Et au bout d'un moment, je vais tomber sur, donc il y a plusieurs variables qui ont le terme interdire, mais j'ai surtout le interdire orange utile que je retrouve ici. Et là, si je vérifie au niveau du crayon, elle n'est pas activée, donc c'est bon. Euh, je peux euh, donc euh, utiliser le formulaire d'enregistrement. Si elle est cochée, vous n'aurez jamais accès au formulaire que je vais présenter juste ensuite. Donc là le paramétrage est bon, je peux passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est de configurer le formulaire d'inscription. Donc, donc comme il est indiqué ici, le formulaire il a cette extension, donc c'est /auth/register, donc à mettre à la suite du nom de domaine. Donc j'ai repris l'exemple aussi d'une bibliothèque qui était euh, qui était en ligne. Donc là pour pouvoir le configurer, je vais retourner sur la partie publique. Donc sur l'interface publique de mon site. Et je vais rajouter l'extension Hot Register. Donc ici, j'arrive sur le formulaire de demande d'inscription. Qui a déjà un certain nombre de paramètres par défaut, comme l'identifiant, le mot de passe, confirmer le mot de passe, l'adresse email et confirmer l'email. On a la possibilité donc de modifier la configuration du formulaire. Par contre, pardon, je vais faire une petite manipulation, parce que je n'ai pas accès sur ce profil-là, désolé. Je vais revenir sur un autre profil. Alors, je vais revenir sur un profil euh, plus classique. Voilà. Donc, j'ai euh, la petite clé à molette configuration qui me permet euh, déjà bah, de changer euh, éventuellement le, le titre de mon formulaire. Donc là, ici, on est sur une demande d'inscription. De changer le texte d'aide qui est juste en en tête. Donc, comme en plus c'est une situation un peu particulière, vous pouvez avoir besoin de préciser que c'est provisoire, le temps du confinement, etc. Donc si vous voulez vraiment préciser l'ensemble de ces informations, vous pouvez le faire dans le texte d'aide. Et on retrouve également le texte de confirmation, c'est-à-dire celui qui va s'afficher juste après avoir validé le formulaire. Donc, ce que l'usager va voir à l'écran quand il aura rempli l'ensemble du formulaire et validé. Et un autre élément qui est très important, euh, c'est de décider de champs complémentaires que vous pouvez euh, ajouter donc, à ce formulaire de base. Donc, je vous le montrais, par défaut j'ai identifiant, mot de passe, confirmer votre mot de passe email et confirmer votre email. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez euh, activer le champ nom et dire qu'il est affiché et facultatif ou affiché et obligatoire. Donc si vous voulez les noms et prénoms de vos usagers, il faut le mettre en affiché et obligatoire, et il faut systématiquement que ce soit renseigné pour valider euh, le formulaire. Pareil, alors le numéro de carte, on va éviter, puisque c'est un mode euh, invité, donc on ne va pas lui demander son numéro de carte, justement, c'est ce qu'on veut, ce qu veut contourner. Et par contre, si vous voulez aussi avoir des informations sur la bibliothèque d'inscription, vous pouvez euh, euh, l'afficher mais ça sera plus d'ordre facultatif, hein, informatif, qu'obligatoire, que puisque ce n'est pas un abonné CGB que l'on va créer, mais bien un compte invité bokeh. Donc là, si je fais afficher et facultatif, on va voir que j'ai ajouté des zones obligatoires qui sont le nom et le prénom, et ici, les bibliothèques de mon réseau. Donc ça, je peux également revenir dessus et dire finalement... La bibliothèque d'inscription, je ne l'affiche pas. Voilà. Donc là, j'ai un formulaire euh, qui est à présent euh, disponible. Et si je retourne sur le tutoriel, vous retrouvez ces informations. On vous a mis également un petit texte euh, modèle pour le texte d'aide, si vous souhaitez le copier-coller. Et on retrouve donc ces fameux champs obligatoires ou non qui sont précisés à ce niveau-là. Donc, quand un utilisateur va renseigner le formulaire, ce que l'on indique également ici dans l'entête, c'est qu'un mail de confirmation va lui être envoyé. Donc, effectivement, quand je renseigne, je vais le faire ensuite sur un site de bibliothèque qui est en ligne pour qu'on voit comment ça se produit je reçois automatiquement un mail de la part de Bokeh. Donc, ce mail il est également configurable. Donc, euh, on vous a redonné euh, les variables dans la documentation. Donc, vous pouvez modifier le contenu du mail automatisé via la variable notification template new user qu'on retrouve toujours hein, dans le back-office. Si je retourne sur mes variables et que je fais une recherche donc, sur le terme Notification. Voilà, j'ai plusieurs mails de notification, mais j'en ai un surtout donc pour les nouveaux inscrits. Donc, vous pouvez modifier aussi euh, le contenu de ce mail. Par contre, attention, il euh, y a euh, dans ce mail euh, donc, euh, des petits systèmes automatiques. Euh, par exemple, profil libellé, c'est ce qui permet de donner le nom de votre portail, euh, de la bibliothèque. Donc ça, c'est quand les personnes se sont inscrites, rattachées à une bibliothèque en particulier. Donc ça, il faut effectivement éviter de les supprimer ou de les modifier. Euh, sinon, bah, notamment le lien, euh, qui est très important pour que l'usager puisse confirmer son inscription. Si vous cassez ce lien, eh bien, euh, il ne pourra plus euh, aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, Ce que l'on conseille également, c'est euh, d'ajouter dans le mail de confirmation peut-être un petit lien vers votre boîte mail pour dire si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, si vous n'aboutissez pas, n'hésitez pas euh, à nous écrire et à nous contacter. Donc, ça, je vais vous montrer de manière un peu plus concrète. Oui. J'ai une question de, de Géraldine Lahu eu, euh, qui euh, elle, elle dit qu'elle elle, elle a Nanook, Bokeh et Nanook, et elle dit que son formulaire d'inscription est différent. Est -ce Alors, que... c'est peut-être parce qu'il s'agit du formulaire de préinscription et pas du formulaire d'inscription de Bokeh. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, est-ce est est qu'on peut avoir là, les deux simultanément est-ce qu'on peut avoir les deux On simultanément les deux. sur un portail Oui, tout à fait. On peut proposer le formulaire de préinscription et le formulaire d'inscription. Euh, par contre, euh, ça nécessite effectivement un peu de pédagogie euh, pour que les utilisateurs voient euh, la différence. Je vais vous montrer un exemple. À la bibliothèque de Mulhouse, euh, bien avant le confinement, ils avaient déjà activé en fait, les deux possibilités. Donc, se préinscrire à la bibliothèque ou s'inscrire uniquement pour accéder à des services en ligne. Donc là, si je vais sur le site de Mulhouse, vous voyez, ils ont mis un petit raccourci « pas de compte ». Et là, ils ont bien fait la différence entre, sans pour autant prendre une carte d'abonné à la bibliothèque, vous pouvez créer un compte en utilisant le formulaire, ce qui est bien le formulaire d'inscription Bokeh, qui crée des comptes invités. Sinon, si on souhaite s'inscrire à la bibliothèque, on a un autre formulaire qui est le formulaire de préinscription. Voilà. Alors qu'ils ont désactivé là, le temps du confinement, par contre, au contraire, ils ont retiré les préinscriptions SIGB et maintenu les inscriptions normales. Mais ça peut tout à fait cohabiter, c'est ce qui se passait jusqu'à maintenant. Je peux poser une question Oui En fait, ce n'était pas ça ma question. Je sais que c'est une préinscription que nous, on a mis en place. Mais pourquoi on n'a pas toutes ces options pour le, le, le paramétrage de la préinscription C'est bien plus compliqué, je trouve, pour euh, faire un mail de réponse automatisé. Alors, ah, ce n'est pas le même formulaire, les deux je sont indépendants. Sais, je, oui, je sais, oui. Ce serait une demande d'amélioration, en fait, côté ouais. Nanook, de pouvoir avoir la main sur les mails de notification. En fait, ce que fait le, le formulaire de préinscription. Donc c'est qu'en fait il, va, il ne stocke rien dans Bokeh, il va communiquer avec le SIGB, donc euh, Nano, Coa, Orphée, par exemple, et, euh, et donc après c'est le SIGB qui, euh, qui va créer une, une fiche abonnée en attente de validation. Et après, si euh, il doit y avoir un mail de confirmation ou des choses comme ça, en fait c'est le SIGB qui doit l'envoyer. Oui. Et ça je ne sais pas si aujourd'hui ça fonctionne dans Nanook. Oui, ça fonctionne. Ah. Euh, bah, Ce n'est pas automatisé, mais euh, moi, c'est surtout pour le paramétrage des mails de réponse. Euh, quand une fois que la, la première fois que la personne s'inscrit, enfin se, se préinscrit, il a un mail vraiment basique de réponse. Qui lui dit que c'est ouais. bien pris en compte, mais on ne peut même pas le paramétrer. On peut pas paramétrer cette réponse facilement, je trouve. Donc ça oui, je sais que vous aviez essayé bah, de en hotline la semaine dernière, je crois, cette, ouais. euh, cette question. Ouais. Donc, oui. euh, je ne sais pas si on avait eu le temps de regarder euh, dans le détail. Mais donc là, euh, du coup, mais la, bah, donc la procédure, on va dire, la plus simple pour le, le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est en train de montrer Gladys, ce n'est pas donc, de créer un, une pré-inscription dans le SIGB qui nécessite d'ailleurs un traitement manuel du bibliothécaire, mmh. mais c'est bien de créer une inscription sur le portail oui, oui, oui. qui donne juste en fait, un compte invité. OK. C'est ça. Et donc c'est ce qui a mis en place euh, donc notamment le bouquet des bibliothèques qui est euh, le réseau des bibliothèques euh, autour de Chambéry, hein, chal des eaux Chambéry, Lamotte, etc., donc, euh, pour lequel donc, ils ont fait une annonce sur le, le coronavirus. Alors dans le cas du réseau des bibliothèques de Chambéry, il n'y a que Chambéry qui propose des ressources numériques. Donc le lien euh, vers l'inscription est sur euh, donc, euh, la partie qui est réservée aux bibliothèques municipales de Chambéry. Mais voyez, donc là, pas, euh, je pas... Suis... Je n'ai pas de compte administrateur hein, sur ce site. Je vais me comporter comme un, un usager lambda euh, euh, qui, euh, voilà, qui vient sur le site de Chambéry. Et je vois que, euh, effectivement, on me dit, désormais, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire directement en ligne, ce qui vous permettra d'accéder aux ressources numériques. Et donc, je retombe sur le lien pour vous inscrire, remplissez ce formulaire. Et donc là, je retombe bien sur le formulaire qui est, donc on retrouve l'URL, hein, le hot register, donc celui que je vous ai montré en configuration. Ils ont un peu personnalisé leur message d'aide pour signaler qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes sur Chrome aussi avec les formulaires en ligne, donc plutôt utiliser Firefox ou Safari. Et euh, il, pré il précise également dans, cette, euh, dans ce message d'aide que si vous avez déjà un compte et une carte à la médiathèque, ce n'est pas la peine de se réinscrire, parce que des fois, ça peut provoquer l'effet inverse, en fait. Des personnes qui vont voir un formulaire d'inscription vont peut-être avoir tendance à vouloir se réinscrire alors qu'ils sont déjà euh, inscrits à la bibliothèque. Mais il y a quand même un contrôle côté bokeh. Si la personne essaye de s'inscrire avec le même email que sa carte euh, abonnée, on va lui dire cet email est déjà présent dans la base. Donc, ça fait quand même une sécurité. Euh, mais bon, on n'est pas à l'abri non plus, j'allais dire, quand même de, de doublons, puisqu'il y a des personnes qui peuvent s'inscrire avec un autre email et pas forcément l'email du SIGB. Donc, ça, c'est les petits, les petits effets de bord qui pourrait y avoir sur cette mise en place. Donc là, je vais aller carrément jusqu'au bout de la démarche. Donc, je vais m'inscrire. Donc là, j'ai le choix de mon identifiant. J'ai le choix de mon mot de passe. Ah, je vais euh, donc renseigner un, un email hop, auquel j'ai accès pour vous montrer euh, comment ça se produit ensuite. Voilà, et je vais demander donc à m'inscrire. Donc là, on retrouve le petit message euh, donc, qui s'affiche une fois que j'ai renseigné le formulaire. Donc là, on me dit bien merci pour votre inscription pour vérifier l'adresse email associée à votre compte. Nous avons envoyé un courrier électronique à l'adresse indiquée. Et donc, je vais aller vérifier si j'ai bien reçu le mail. Et oui, donc là, dans ma boîte mail, j'ai la demande d'inscription bibliothèque municipale de Chambéry. Je retrouve le mail type que je vous ai présenté tout à l'heure avec le lien automatisé. Et donc là, je suis tout à fait autonome pour valider mon inscription en fait. Donc, j'ai fait ma demande d'inscription, je reçois le mail et je vais cliquer sur le lien, ce qui va le valider automatiquement. Ce qu'a précisé aussi dans son mail Chambéry, c'est que euh, parfois, euh, certains outils de messagerie euh, bloquent le lien. Donc, on voit l'URL, mais on ne voit pas le lien. Donc là, pour aider un peu leurs utilisateurs, ils leur disent copiez le texte et collez-le dans la barre d'adresse. Mais comme je vous le disais, ils ont aussi précisé, si vous rencontrez des difficultés pour valider votre inscription, n'hésitez pas à nous contacter. Ce que je vais vous montrer ensuite, en tant qu'administrateur, on peut aussi donc valider les inscriptions pour les usagers qui seraient, qui seraient totalement bloqués, qui n'auraient pas reçu le mail, le mail est tombé dans un spam. Voilà, toutes les, toutes les, tous les bonheurs qu'on peut connaître avec, avec les mailing. Donc là, tout s'est bien passé. Je vais cliquer sur le lien. Je suis redirigée automatiquement sur le site de Chambéry. Et j'ai « Merci pour votre inscription, votre compte est validé, vous pouvez vous connecter. » Donc là, tout de suite, je peux me reconnecter avec les identifiants que je viens de saisir. Voilà. Voilà. Et donc, je suis bien connectée à un compte qui est un compte invité. Alors sur lequel, ici, euh, j'ai euh, accès à tout, bah, sauf à, à des prêts et des réservations, puisque ce n'est pas un compte abonné SIGB, on est d'accord. Mais ce compte invité va me permettre d'accéder aux ressources en ligne. Donc là, si je regarde le monde diplomatique, donc, euh, en plus, c'était bien précisé qu'il fallait se connecter à un compte lecteur pour y accéder. Si je clique sur cette ressource qui était mise en place par Chambéry, j'arrive sur le site et je suis connecté, je peux consulter. Si je me déconnecte et que je retourne sur l'onglet ressources en ligne, ben là j'ai même pas le lien en fait actif pour, pour pouvoir accéder au monde diplomatique. Donc c'est bien verrouillé si je n'ai pas de compte et c'est accessible si j'ai un compte invité. Donc, ça, ça s'appuie également sur la gestion de groupe, puisque là, je vous ai montré la démarche pour l'envoi du mail, mais ça veut dire également qu'au niveau de la gestion de groupe, Chambéry autorise les utilisateurs de type invité à accéder aux ressources numériques. Donc, ça, c'est aussi décrit toujours dans la documentation. Je vais vous remontrer sur ma base de démonstration ce que ça implique. Ça veut dire qu'effectivement, au niveau de ma gestion de groupe, J'ai bien un groupe général abonné, euh, comme on a vu tout à l'heure, qui euh, donc euh, non actif, qui a le droit d'accéder aux ressources numériques. Mais je vais avoir besoin, sur cette base de démonstration, si je vais aller jusqu'au bout, d'ajouter un nouveau groupe. Ce groupe, je vais l'appeler, euh, on peut l'appeler euh, confiné, euh, Covid, euh, <rire> invité euh, provisoire, comme vous voulez. <rire> C'est du libellé libre. Et je vais aussi donc m'appuyer sur la gestion dynamique pour pouvoir dire, au niveau du filtre, et par défaut, c'est invité, puisque c'est le premier niveau d'accès qui est disponible, toutes les personnes qui sont en statut invité, je veux qu'elles puissent également accéder à Cyberlibris, à Planète Nemo, et ici, à d'autres... j'ai pas mais toutes les ressources numériques que je souhaite. Donc, vous pouvez aussi décider, euh, ben, soit vous ouvrez toutes les ressources numériques ou quelques ressources numériques, euh, selon, selon vos propres souhaits. Et donc là, je voilà. là j'ouvre la possibilité à tous ces comptes invités d'accéder aux ressources numériques. Donc, il faut bien créer ce groupe avant euh, de publier le lien vers le formulaire d'inscription, puisque ce que j'ai fait sur ma base de démonstration, pour l'instant, j'ai vérifié que mon formulaire d'inscription était disponible, j'ai paramétré mon formulaire d'inscription, j'ai créé un groupe invité provisoire, et ce qui manque à ce site, c'est de rajouter le lien sur l'interface publique pour que mes utilisateurs puissent être invités à utiliser ce service et cette fonction. Donc là, il faudrait que j'ajoute sur ma page d'accueil de ma base de démo le lien. Donc, ce que l'on vous conseille, effectivement, c'est de le faire sur la page d'accueil et d'utiliser un article qui est déjà présent ou un article agenda pour le mettre, pour le mettre en valeur. Donc là, j'avais déjà préparé mon petit article. Donc il est ici. Il est en en-tête. Mais vous voyez, on a vu tout à l'heure à Chambéry. Pardon, je vais essayer de retourner dessus. Voilà, euh, à Chambéry, ils l'ont mis sur la partie site en mettant euh, cette information sur la gauche. Euh, on avait mis des exemples aussi de la médiathèque de Dole. Je ne sais pas si je le prononce bien, <rire> l'action du nom, Dole. Euh, ici. Donc, avec ouverture exceptionnelle des accès aux livres numériques, puisque ici ils ont aussi ouvert l'accès euh, au PNB. Donc, ce qui est possible, hein, puisque là on a modifié également le paramétrage d'envoqué pour autoriser des comptes invités à, utiliser, euh, à accéder aux livres numériques. Euh, donc, il y a eu un petit peu d'ajustement euh, euh, dans les premières semaines, puisqu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pour des livres numériques, normalement, on est censé avoir un numéro de carte. Donc, on a modifié Bokeh pour que ce ne soit plus un prérequis. Donc là, les comptes invités ont accès euh, aux ressources numériques sur euh, la médiathèque du grand Dole. Donc là, ils ont fait tout un petit explicatif. Euh, ils ont remis aussi les modes d'emploi et le lien vers « Créer votre compte » accessible dès la page d'accueil et on retrouve euh, le petit formulaire avec euh, la petite touche euh, sympathique de Dole sur euh, vous possédez déjà une carte de médiathèque chanceux votre compte est déjà créé pas la peine de remplir le formulaire donc ça vous avez euh, quelques exemples également sur euh, qui ont été cités dans le, dans le wiki euh, je pense aux médiathèques de, hop, du réseau dubaï Voilà, donc là, ils ont remis certaines ressources numériques en avant et dans leur agenda, on a euh, les collections numériques restées accessibles 24 heures sur 24 qui ramènent donc, sur une page un peu euh, similaire à celle de Dole avec le tutoriel si vous êtes déjà inscrit et si vous n'êtes pas inscrit, créez votre compte. Donc on a une ou deux questions euh, donc, donc sur les délais. Combien de temps euh, Donc, euh, bien repréciser que. S'agissant de l'inscription, euh, donc euh, juste l'inscription comme invité pour accéder aux ressources en ligne, juste l'inscription sur le portail qui n'est pas une préinscription dans le SIGB, ça nécessite a priori pas de validation du bibliothécaire, sauf problème technique. Hein, et Francis Bongrand faisait remonter, euh, donc de Cali 68, faisait remonter qu'ils ont quand même un certain nombre d'erreurs où le lien ne fonctionne pas. Euh, donc peut-être que ça, je ne sais pas s'il y a un délai. Oui, d'ailleurs j'ai oublié de monter la fonction, <rire> heureusement qu'on en parle. Voilà, c'est des questions, c'est très utile pour ça. C'est que je vous en parlais tout à l'heure, si votre lecteur n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'inscription tout seul, parce qu'il n'a pas reçu le mail, parce que le lien n'est pas cliquable, c'est ce qu'on disait, vous, vous voyez toutes les demandes d'inscription tomber ici euh, dans euh, ce, petit, euh, ce petit module, hein, dans le gestionnaire de contenu. Et donc là, on voit par exemple que bah, la demande d'inscription de mon utilisateur a expiré puisqu'il il a mis trop longtemps à cliquer sur le lien, il ne s'est peut-être même pas manifesté. N'empêche ben, que moi, je peux l'inscrire. Donc en fait, ici, en tant que professionnel, je peux débloquer euh, la situation et là, je vais valider la demande d'inscription de mon lecteur à sa place. Donc, et vous de combien de temps la demande expire-t-elle Alors, ça, c'est une variable également. Euh, mais effectivement je me suis rendu compte en préparant tout à l'heure que je ne l'avais pas précisé sur le tutoriel donc je vais le rajouter euh, dans le wiki bokeh on a une variable pour les inscriptions voilà euh, quand je cherche inscription je tombe sur euh, euh, nombre de jours de validité des nouvelles inscriptions qui est à 10 je pense par défaut sur l'ensemble des boquets. donc euh, si vous voulez euh, monter à 30 hop il suffit de le préciser ici et ça évitera effectivement que euh, la demande expire. Une autre question de Sylvain de Caluire, Caluire et Cuire. Donc, euh, il demandait qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens Comment on va faire pour nettoyer euh, quand on va sortir, quand on va revenir à la normale Alors, quand on va revenir à la normale, euh, aujourd'hui, en fait, on a une gestion à la main pour pouvoir révoquer, en fait, le rejeter la demande d'inscription de test, le, le libellé n'est pas très juste, puisque ce n'est pas rejeter une demande. Là, c'est carrément révoquer le compte, donc supprimer le compte. C'est également la même chose sur ce que fait archiver la demande d'inscription de test. Euh, sauf que du coup, ouais, là, Déjà, excusez-moi, tu... la première chose, c'est qu'il suffit de modifier le paramétrage des groupes et tous ces utilisateurs-là n'auront plus accès aux ressources numériques. Oui. C'est la première chose. Mais ils auront toujours des comptes invités mais ils ne pourront plus rien faire avec. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu est -ce que tu peux remontrer, le remontrer dans, dans, dans les groupes Oui. Qu'est-ce qu'il faudra faire quand, euh, pour, oui. euh, pour restreindre à nouveau les accès euh, aux simples abonnés et ben Là, mes invités provisoires, et là j'en avais actuellement trois, et ben je supprime le groupe ici et on n'en parle plus. Voilà. Et si la seule chose qu'on a fait, c'est au niveau des bon, abonnés. Les voilà. Voilà, et si je veux relimiter les abonnés uniquement aux personnes qui ont un compte valide, je retourne sur mon groupe abonnés CGB et je coche l'abonnement valide pour que ce soit de nouveau limité au compte actif. Voilà, parce qu'effectivement, c'est deux choses différentes. Une chose, là, le groupe actuel, le groupe abonné, ce qu'on a en fait, ce sont des gens qui sont présents dans le CGB, mais qui, qui étaient en fin d'abonnement. Et donc, ils ont perdu leur droit. Ça. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont dans l'impossibilité matérielle de se réabonner. Donc, si on souhaite prolonger leurs droits pour leur donner accès aux ressources numériques pendant le confinement, eh ben, il suffit d'aller dans le groupe euh, existant et de décocher abonnement valide. Du coup, ça va étendre à toutes les personnes qui sont présentes, toutes les cartes qui ne sont pas détruites, euh, et qui sont dans le SIGB. Et, et par ailleurs, ceux qui n'ont jamais été inscrits dans le SIGB, là, on crée ce groupe invité provisoire, euh, donc avec juste des, des comptes euh, invités sur le portail. Voilà. Et donc, pour le, vraiment aller jusqu'au bout du nettoyage, effectivement, suite sur les demandes d'inscription, donc, euh, si, donc ces comptes-là n'auront plus accès euh, aux ressources numériques si on a supprimé le groupe, mais seront toujours présents à l euh, dans, dans le back-office. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment euh, tout supprimer, donc déjà, on peut supprimer les demandes expirées, mais je pense qu'on va travailler aussi pour faire une, un outil par l'eau pour, euh, pour pouvoir le faire... Euh, voilà, sur un ensemble de comptes et pas, pas à la main, parce que j'en ai que deux, donc c'est pas trop pénible. Mais... Donc, une autre question de Francis Bongrand. « Peut-on paramétrer une date de fin d'abonnement automatique pour une bibliothèque nommée confinement ?» Alors, et En fait, ces, ces abonnés ne sont pas réellement rattachés à une bibliothèque. Là, les abonnés invités, actuellement, ils sont, ils sont rattachés, si je ne me trompe pas, juste au portail. C'est ça, oui. Ils ne sont pas rattachés à une bibliothèque. Et donc, en fait, ils n'ont pas euh, à proprement parler de date de fin d'abonnement ou de, de date de fin de vie. On n'a pas de champ aujourd'hui pour leur mettre une, un paramètre pour leur donner une date de fin de vie. Non. Après, on est sur l'amélioration continue parce que là aussi, nous, on tombe sur un cas de figure qui n'avait pas été euh, bah, imaginé. Hein. donc Ça n'avait pas été prévu pour ça euh, au départ. Donc, on, on est dans une, un processus d'amélioration continue. Donc, ça peut faire partie des choses sur lesquelles on peut travailler. Et, et là-dessus, on est preneur de vos retours, justement, pour vous faciliter la gestion de ces, de ces outils-là. C'est Francis Montbranche, je ne sais pas si vous m'entendez. Si on peut ajouter oui. Une date de... Bonjour, bon... Oui, bonjour Francis. Bonjour, ce sera peut-être plus simple en oral. Euh, oui, parce que moi, mon mode normal est, est celui-là, en fait, parce que je n'ai pas de lien avec les, tous les SIGB. Oui. Donc, tout le monde fonctionne oui. déjà avec, sur le mode invité, c'est pour ça que pour les confinés, si je puis dire, j'ai un souci de traitement spécifique, effectivement, que vous n'avez pas prévu, quoi. Parce que moi, déjà, c'est mon mode d'utilisation. Ce qu'il faudrait peut-être, est-ce enfin, qu'il faut regarder Aujourd'hui, on a un petit peu amélioré euh, les outils de recherche euh, des abonnés. Il faudrait voir si on peut trouver les critères qui permettraient de les identifier par rapport aux périodes auxquelles ils se sont inscrits, par exemple. Euh, il y a, par exemple, les dates de mise à jour. Euh, donc, peut-être qu'on peut, euh, voilà, peut qu aurait besoin, à ce niveau-là, de rajouter quelques, un, un ou deux critères qui permettraient, il faudrait réfléchir, ensemble, si on pourrait trouver des critères qui permettraient d'identifier, de différencier euh, ces abonnés-là. Au moins, on pourrait, euh, peut-être ceux qui ont été créés dans la période de confinement, ben, les isoler et derrière, faire un traitement par l'eau sur ces utilisateurs. Euh, Jean-Christophe, salut. Euh, je veux juste apporter une précision là, sur les comptes invités et la liaison avec les bibliothèques. Euh, pour tous ceux qui ont le PNB. Euh, le PNB, il ne fonctionne pas si on ne met pas dans le formulaire euh, de création des comptes invités euh, une ouais. bibliothèque parce que DILICOM ne voudra pas prêter un document s'il n'y a pas un GLN bibliothèque envoyé avec la fiche lecteur. Donc, à DOL, on a fait une bidouille pour que les comptes invités puissent s'associer au moins à une ville, une bibliothèque, euh, pour qu'on pour qu puisse envoyer le GLN de la bibliothèque à DILICOM. Oui, donc là, il faudrait rendre la bibliothèque d'inscription affichée et obligatoire et forcer effectivement l'invité à, à se rattacher à une bibliothèque. Non, je les ai fait de bord de mon, de mon site de démo. Voilà, et là, ça pourrait être un critère de plus euh, du coup, euh, dans la détection des utilisateurs. Moi, je pense que je suis arrivée au bout de ma présentation. S'il y a d'autres questions générales, je vous redéfile un peu ce qu'on avait mis sur le tutoriel. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure, d'autres besoins Peut-être qu'il y a des questions, donc vous pouvez, vous pouvez allumer votre micro hein, si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser. Euh, donc une question c'est quels sont les sujets des prochains webinaires Bokeh? Euh, donc euh, pour information, donc, euh, pendant le confinement, nous allons essayer de faire un webinaire par semaine par produit, euh, chaque semaine à la même heure. Et par ailleurs, donc ce sera à 15 heures tous les tous les jeudis pour Bokeh. Et par ailleurs, on va essayer, parce que des fois, il y a des problèmes techniques, mais on va essayer, dans la mesure du possible, d'enregistrer les webinaires. Et donc, vos collègues qui n'ont pas pu y assister pourront visualiser le, le webinaire en, en différé. Donc, oui, ils s'en sont. On va vous envoyer le lien. Euh, voilà. Et par ailleurs, donc, je vous ai mis dans le chat un lien vers un, un questionnaire satisfaction. Donc, euh, si, vous, si vous avez la gentillesse de, de nous de répondre, il y a juste deux, trois questions. Ça nous permet d'avoir de, de, un retour et puis de, de nous améliorer. Est-ce qu'il y a des questions euh, Tac, tac, tac. Si nous n'avons pas au départ créé un groupe pour les invités provisoires et qu'ils sont dans un groupe SIGB, peut-on les basculer En fait, euh, donc, euh, Sarah de, de Languidic, euh, en fait, on peut créer plusieurs groupes qui chacun ont les mêmes droits ou des droits complémentaires. Donc, rien ne vous empêche de. Enfin, je pense que la recommandation, c'est de garder, c'est ce qu'a fait Gladys, c'est qu'elle a son groupe abonné, il ne change pas, parce que peut-être qu'il a d'autres droits spécifiques. Et elle a, elle a créé un groupe supplémentaire, invité provisoire, auquel euh, elle a également ouvert l'accès à, un ou à une ou plusieurs ressources numériques. Parce qu'en fonction des contrats que vous avez avec vos fournisseurs de ressources numériques, peut-être ne souhaitez-vous pas donner accès à l'ensemble de vos ressources numériques à ces invités. Oui, mais c'est une précision oui, merci, en fait. Euh, on, on avait ouvert euh, les, les comptes invités et c'est pour ça qu'ils s'étaient retrouvés dans, dans le groupe des abonnés SIGP et on n'avait pas pensé au départ à créer un, un groupe d'invités provisoires. Donc, on en a pas mal, en fait, qui se sont retrouvés mélangés avec nos, nos abonnés euh, actifs et euh, ben, je me demandais après pour faire le ménage plus tard. Euh, de pouvoir euh, basculer ceux qui sont déjà dans le groupe abonné sur le prochain groupe invité provisoire que je vais créer. Je ne savais pas si c'était possible. Oui. Alors, par la gestion dynamique. Parce que quand je fais le mode de sélection dynamique, c'est lui qui filtre. Et là, quand je lui dis abonné CGB, il ne prend que les comptes abonné CGB. Ah oui, d'accord. Très bien. Merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Et, et donc, à l'inverse, euh, invité ne prendre que ceux qui ont le statut invité. Ok. Merci. Je voulais rajouter une précision Oui. Alors, en fait, euh, c'est par rapport… Là, vous nous, vous nous dites que euh, c'est à nous de choisir les, les ressources qui seront disponibles pour les invités. En fait, euh, là, on, a, on commence aussi à avoir euh, des, des prestataires qui refusent cette proposition notamment Caféine, qui nous a envoyé un mail en nous disant que bah, okay, si on voulait le faire, euh, il nous joignait les devis supplémentaires avec les coûts euh, bah, pour les plafonds euh, plus importants. Donc certains, certains prestataires commencent à réagir à cette idée, à cette proposition oui. qui est super hein, pour de, la, de votre part, mais du coup oui. qui nous bloque aussi. Euh, oui, donc ça c'est un, un problème de droit. Euh... C'est effectivement contractuel entre les fournisseurs de contenu et la médiathèque. Après, qu'est-ce que vous pouvez quelles sont les ressources pour lesquelles vous pouvez élargir l'accès temporairement? Avec chaque fournisseur, effectivement. Il faut c'est important de de, de de communiquer aussi avec vos fournisseurs de, de ressources numériques pour voir dans quelles conditions vous pouvez élargir l'accès pendant dans, dans la période. Oui, voilà. alors Karel, là, par exemple... Karel enfin. a lancé un questionnaire et elle souhaite a priori faire un peu de pression aussi là-dessus, sur ses éditeurs. Mais du coup, bah oui, la démarche est bonne, mais là, on est un peu frustré si vous avez développé l'outil et que le prestataire refuse. Oui, bonjour. Euh, J'ai posé, vous m'entendez oui, oui, Sylvain, oui, bonjour. J'ai posé la question effectivement sur euh, non, euh, les prestataires et le, on va dire, euh, leur comportement vis-à-vis euh, -vis de ça. Est-ce qu'on aurait déjà des retours à part celui de caféine, justement, sur la vie des prestataires Pas tant euh, côté AFI, mais plutôt justement. Oui, j'allais dire euh, de notre côté, euh, non. Euh, on n'a pas se remonté là. Euh, non, de notre côté, si euh, bon grand, euh, tout on n'a pas eu de, de consigne tout à prendre aussi, ils ont, ils ont émis des réserves. D'accord. Ok. Donc, à voir. Alors, on fera peut-être un autre webinaire prochainement sur l'accès aux ressources libres de droit oui. que vous pouvez connecter à Bokeh. <rire> Parce qu'il y en a un certain nombre et elles sont sous-utilisées aujourd'hui. Et euh, voilà, on pourra peut-être aussi avancer, euh, avancer là-dessus. Donc, je vous ai et mis un questionnaire de satisfaction. Dans le, dans le, donc, ça ne marchait pas au début, mais ça, ça marche maintenant. Dans le... Dans la discussion. Oui, OK. Et donc, je disais, la seule solution technique, c'était décocher. Du coup, si demain, Planète Nemo dit « on veut pas ben », on décoche ouais. pour les invités. Donc, le prochain sujet, prochain webinaire, Gladys, c'est quoi le prochain webinaire, c'est sur le magasin de thèmes. Donc, euh, donc le magasin de thèmes, euh, ça correspond à quoi Ça correspond à des améliorations euh, graphiques de Bokeh euh, avec euh, des thèmes qui sont nativement responsives euh, Voilà, et c'est Yann, si je ne m'abuse, qui fait cette présentation. Voilà, donc c'est la capacité pour... que vous avez pour euh, euh, donc c'est vos outils pour faire une refonte graphique complète. Euh, de façon euh, assez simple euh, assez, en se basant sur des sur des thèmes euh, par, par défaut qui sont proposés et du coup euh, bah, soit vous êtes autonome soit on peut vous poser une petite prestation pour, pour, pour rafraîchir euh, graphiquement votre votre site book voilà et bien merci à tous merci merci ouais. Merci à vous.